Et yo tout le monde, c'est GG. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo un peu particulière. Il y a un instrument que j'adore qui s'appelle le kazoo. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un kazoo, c'est ça. voilà. Et donc j'ai décidé de faire des reprises de musique connue au kazoo. Donc cette vidéo sera en trois parties. La première partie où avec le où je vais reprendre des thèmes de films. La deuxième partie où au où je reprendrai des thèmes de séries. Et la troisième partie où je reprendrai des mèmes connus. Donc j'ai sélectionné une dizaine de films que je reprendrai avec cet instrument. Je vais vous mettre la liste de tous les films dans la description. Toutes les musiques que j'aurai, il y aura écrit le titre du film en haut à gauche. Et je vous mettrai aussi un extrait du film euh sur l'écran. Donc on commence tout de suite. Alors tout d'abord, je vais vous jouer le thème de Jurassic Park. Oui. Hehehehe <laughs> Alors maintenant, je vais vous jouer le thème de Retour vers le futur. Alors maintenant, je vais vous faire le thème de Star Wars. Je vais maintenant vous faire le thème de Indiana Jones. Je vais maintenant vous faire le thème de Ghostbuster. Alors ensuite je vais vous faire le thème de Rocky. Et pour finir, je vais vous faire le thème des bronzés font du ski. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Alors mettez-moi dans le sondage qui se trouve juste ici. Si vous préférez que je vous fasse d'abord les séries ou d'abord les mêmes. N'hésitez pas à aller sur mon site internet. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut